Bonjour à tous, Donc cette vidéo est un peu spéciale parce qu'aujourd'hui je vais vous parler de moi et je vais répondre aux questions que vous pouvez vous poser à mon sujet ce qui est tout à fait normal puisque je sors de n'importe où de, de nulle part et de partout en même temps et je vous parle de choses importantes et qui se passent actuellement et donc je suppose que certains d'entre vous euh, euh, hésitent à croire ce que je dis et euh, à regarder euh, et à écouter parce que euh, ils se disent mais euh, qui est-elle Qui je suis Ben je suis un être humain souverain c'est comme ça que je me décris en tant qu'être humain je suis Maria en tant qu'être souverain je suis la fille du dieu créateur créateur de toutes choses de ce fait j'ai pas mal de j'ai pas mal de ressentis maintenant je vous les donne quand je les reçois euh, on m'envoie des messages aussi pas mal pour me dire euh, pour m'encourager me, pour pour me féliciter de sortir de ma zone de confort parce qu'en faisant des vidéos comme ça on sort un peu de sa zone de confort beaucoup même et pour mettre le doigt là où ça dérange et où euh, ben, euh, on ne veut pas aller parce que ça fait mal mais c'est justement en prenant ce chemin tortueux le chemin de la douleur de la souffrance de la compréhension qu'on arrive à se sortir et à comprendre ce qui se passe en ce moment. Et quand je vous parle de souffrance et de douleur, je ne vous parle pas forcément de douleur physique mais surtout de douleur morale. Parce que ça vous pousse à sortir de, de toutes vos anciennes croyances, celles auxquelles vous vous accrochez tous les jours de façon à avoir un espoir de, de vie meilleure pour vous lancer dans un comment vous dirais-je, dans l'inconnu. Ouais. L'inconnu. Parce qu'en ouvrant les yeux et en ouvrant votre esprit, vous vous rendez compte qu'en en fait, euh, on vit dans le mensonge, mais qu'en plus, euh, on, on est dedans. Et chaque jour, davantage, on nous ment. Surtout sur notre vie, sur ce qu'on fait ici, sur qui on est, de façon à pouvoir à ce qu'il y a ait de plus en plus d'informations. Moi je, quand vous dirais-je, cette, cette recherche a commencé à la naissance de mon fils. Au, débat, au départ, depuis, depuis toute petite d'ailleurs. Euh, la vie ne m'a pas fait de cadeau, euh, toute petite, euh, j'ai rencontré, rencontré les mauvais côtés, enfin les mauvais côtés, tout ce qui était euh, douleur, souffrance, abandon, etc. Quand j'ai été à l'école, j'aimais beaucoup apprendre à lire et à écrire, d'ailleurs ça m'a aidé aujourd'hui. Et puis arrivé au collège, eh ben, euh, j'étais plus intéressée, ça ne m'intéressait pas. Tout ce qui se passait au collège, ça ne m'intéressait pas. Les copines que j'avais au collège, j'en n'en avais pas. Je faisais toujours un groupe à part, j'étais euh, toute seule dans mon coin. J'étais très bien, je m'asseyais par terre quand euh, il faisait beau, je m'asseyais par terre, je regardais le ciel, je regardais euh, les dessins des nuages. C'était beau, ça me plaisait beaucoup, j'imaginais euh, les dessins. Mais j'étais toute seule parce que ce qui se passait dans le collège, ça ne m'intéressait pas. Plus tard, euh, bah, j'ai joué les rebelles. Mais en fait, je suis une rebelle pacifique. Je suis rebelle dans certains points, mais pas du tout, pas, pas du tout dans d'autres, en fait. Donc, euh, au départ, comme j'avais pas de point de repère, puisque j'étais perdue, je, j étais, j étais perdu, je vous parle de ça. Au moment de l'adolescence, j'étais perdue. J'ai donc pris, ouais, il fait un peu froid, excusez-moi. mais bon. Donc, euh, je suivais ce que les autres me disaient. Donc, je vivais la vie des autres, en fait. On me disait de faire ça, je me disais, pourquoi pas, donc je le faisais. Je sentais bien que ça ne collait pas. Ça ne collait pas avec ce que j'étais vraiment, mais qui étais-je vraiment, donc je ne savais pas. À la recherche de moi-même, bah, je suivais les idées des autres, voilà. Ah, j'ai appris, hein, j'ai appris, appris euh, pas mal de choses. Et ça a continué comme ça euh, bah, tout, le, tout le long de ma vie. Euh, j'avais un côté qui me disait, ouais, bah, écoute-les parce qu'ils ont raison. Et puis euh, j'avais une autre partie de moi-même qui me disait, il euh, y a quelque chose qui cloche, ça ne rentre pas, ça ne va pas. Ce n'est pas comme ça que ça doit se passer, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui va pas. Alors, euh, à vous dire euh, exactement à cette époque euh, pourquoi j'avais pourquoi cette idée en tête en me disant que les choses ne devaient pas se passer comme ça et que ce n'était absolument pas ce que je voulais, j'en avais aucune idée. Je faisais, voilà. Je faisais en sorte de plaire aux gens, en fait, voilà. Je suivais leurs conseils et je faisais en sorte qu'ils soient contents de moi, comme ça, s'ils étaient contents de moi, bah... J'étais contente qu'ils soient contents. Voilà, je rentrais dans leur idée, euh, l'idée qu'ils se faisaient de moi, en enfin, fait. Qui n'était pas moi, hein, mais l'idée qu'ils se faisaient de moi. Bon, ah, si ça pouvait leur faire plaisir, comme moi j'étais complètement perdue, ça ne changeait pas grand-chose au problème. Et puis, euh, la vie continuant, euh, j'ai pris beaucoup, beaucoup de mauvaises routes. J'ai pris beaucoup, beaucoup de murs. J'ai beaucoup appris. J'ai appris que les routes les plus faciles et euh, les plus rapides n'étaient pas forcément les meilleures, que parfois il, faisait, il fallait faire des détours pour apprendre et pour aller là où on voulait se rendre. Mais ça, quand on ne sait pas, c'est pas évident de. C'est pas évident de s'en rendre compte. Puis euh, après euh, les mariages, de, de, mari, euh, de mariage, euh, trois mariages, pardon, de divorce, à la naissance de mon septième enfant, je me suis dit, là, pour de bon, il y a quelque chose qui déconne, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est euh, grâce à lui, comme je le dis souvent, grâce à mon dernier, que j'ai commencé à ouvrir l'esprit. Et je me suis dit, euh, ah, force, là, il y, a, il y a quelque chose, franchement, qui ne va pas et euh, je veux chercher ce que c'est donc ben, contre l'avis de tout le monde je me suis mise en quête de savoir pourquoi j'avais ce sentiment que ben, euh, ça n'allait pas que j'avais ce sentiment que ce, ce monde n'était pas fait pour moi pourquoi j'avais ce sentiment que ce, ce système ne me convenait pas ne me convenait absolument pas. Donc, tout en écoutant ce que me disaient euh, les gens, je faisais mes recherches. Ça m'a valu pas mal de soucis d'ailleurs. Oui. Parce que quand on commence à faire des recherches et qu'on commence à vouloir euh, savoir, comprendre, connaître, bah, euh, comme ça ne plaît pas à tout le monde, automatiquement, euh, vous n'êtes pas bien vu. Non, vous n'êtes pas bien vu. Ça, vous perdez la boule à ce moment-là. Ouais. Quand vous commencez à vouloir ouvrir votre esprit à de nouvelles choses, vous perdez la boule. Ouais. Alors, euh, bah, on m'a dit régulièrement, bah, tu devrais aller consulter, hein, parce que vraiment, euh, tu sais, tu as, as un problème, là. ça ne va, va pas du tout, tu as un problème. J'ai été consulté, ouais. Bien sûr, j'ai été consulté. J'ai été consulté pendant 7 ans. Hum. un psychiatre qui était très bien d'ailleurs hein, il était ouvert à la spiritualité tout était très bien il m'a beaucoup aidé sur mon chemin puis au bout de ce temps, il m'a dit écoutez euh, maintenant ça va bien euh, euh, vous avez compris comment ça fonctionne vous avez compris ce qui se passe donc euh, bah, moi je ne peux plus rien pour vous maintenant euh, vous avez l'esprit assez ouvert euh, ainsi que les yeux pour voir de, par vous même ce qu'il en est et ce qui se passe donc, elle m'a dit, si vous avez besoin, je suis toujours là. Mais je pense que euh, vous, devrez, vous allez pouvoir vous en sortir. Ok. Me revoilà, partez dans mes recherches. Ah oui, ah bah, j'avais pas à se tomber, hein, surtout après ce qu'elle venait de me dire, j'avais pas à se tomber. Et j'ai continué. Alors, j'ai écouté euh, des chaînes YouTube, j'ai écouté euh, des petits bouts de conférences à droite et à gauche... Euh, J'ai acheté des livres euh, pour m'aider, mais euh, ce qui était bizarre, dans certaines vidéos, dans certains livres, dans certaines conférences, c'est que ça ne collait toujours pas avec, euh, avec ma façon de voir, ma fa... enfin, ce, ce que je ressentais, ça ne collait pas, ça collait pas. Alors, moi, quand je voyais le le les témoignages des gens qui disaient « Oh, j'étais à la conférence d'un tel ça a été génial, j'en suis sortie, j'ai eu... Euh, » euh, Ça a été une vraie révélation. ou Pareil pour les livres et pareil pour les vidéos. Moi, je me dis « Mais je dois vraiment avoir un souci parce que pour moi, ça ne fonctionne pas. » Ça ne fonctionne pas. Voilà. Alors, ça me... Ça m'aidait à avancer, euh, genre voyez, à la vitesse d'un escargot un petit peu, voyez ce que ça donne quand je voyais des trucs comme ça. Mais euh, ça ne rentrait pas dans mes cases et il rien à faire, ça rentrait pas, ça ne voulait pas. Et puis euh, petit à petit, ben, j'ai moi-même ouvert les yeux. Euh, Internet est un bon outil pour ça. J'allais donc sur Google et euh, quand vous cherchez la première page, on vous donne toutes les informations que l'on veut que vous sachiez. Si vous voulez avoir d'autres informations plus importantes, il faut aller voir dans les pages suivantes. Il ne faut pas vous arrêter à un seul mot, il faut faire soit des phrases, soit des, euh, des questions, soit, enfin bref, il faut, euh, faut trouver... le le mot qui fait tilt ou la phrase qui fait tilt de façon à trouver la réponse que vous attendez et si vous cherchez la réponse que vous attendez vous finissez par la trouver parce que vous n'arrêterez pas de chercher tant que vous n'avez pas trouvé la réponse que, euh, qui vous correspond en fait la réponse que vous attendez qui vous correspond c'est ce que j'ai fait sauf que plus je trouvais et plus on me critiquait, forcément. Ben, je sortais du contexte, donc forcément. Quand vous avez déjà une inconnue sortie de, sortie de nulle part et qui en plus vous annonce des choses, qui n'est pas au courant de quoi que ce soit, qui n'a pas fait d'études, qui n'a lu aucun livre de, grand, de grands éveillés, qui n'a pas assisté à des conférences... Et qui n'a pas vu les vidéos euh, soi-disant euh, de personnes éveillées, ah, vous posez la question, mais d'où elle sort voilà. ben, je sors du ventre de ma mère et je suis la fille du Créateur. Voilà. Alors, après, euh, les recherches sont pas toujours faciles. Elles sont pas toujours faciles à digérer. Elles sont pas toujours enfin les réponses que vous trouvez selon vos recherches ne sont pas toujours faciles parce que il faut avoir parfois l'esprit très ouvert pour comprendre et pour réaliser que en fait euh, si c'est pas tout à fait la vérité c'est pas un mensonge en soi c'est juste une façon différente de voir les choses voilà la spiritualité, pour moi, ce n'est pas une religion. C'est une façon différente d'appréhender les choses. Voilà, d'être libre dans le sens où, ben, si tu veux savoir, va chercher. Ben voilà, c'est ce que je fais. Je, je vais chercher. Or, des fois, ça plaît, des fois, ça ne plaît pas. Je ne suis pas là pour faire plaisir, comme j'ai déjà dit, hein, je ne suis pas là pour faire plaisir, mais pour euh, mettre le doigt là où ça dérange. Alors, euh, pour faire toutes les recherches, pour les vidéos et pour les livres, bah, euh, il me faut un moment de décompression à un moment donné, parce que sinon, euh, pour, de, pour de bon, on, on tourne... Euh, on tourne zinzin, on devient zinzin. Parce que il faut vous dire que les choses sont tellement énormes, que les, les mensonges sont tellement grands, que même avec un esprit ouvert, eh ben, parfois la, la pilule a du mal à, à descendre. Et il faut un certain temps. Un certain temps pour nous-mêmes nous poser les bonnes questions et se dire est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai est-ce qu'éventuellement il y aurait possibilité de ou pas bah on sait pas et donc après ces recherches bah moi comme je suis une impulsive je fais des recherches qu'est-ce que je fais, je fais une vidéo et sur le coup on me dit mais tu racontes n'importe quoi, c'est hallucinant ce que tu racontes bah oui c'est hallucinant ce que je raconte. Sauf que des semaines ou des mois après eh ben il y a des gens qui sont un peu plus connus que moi Parce qu'ils ont beaucoup plus de vues que moi Et qui sont suivis par beaucoup plus de monde que moi Qui sortent des vidéos Équivalentes Très ressemblantes Avec celles que j'ai déjà dites auparavant Alors pourquoi Je ne sais pas C'est comme ça je, ça me vient comme ça. C'est euh, juste je suis euh, la voix qui me dit bah, « fais-le » et puis je le fais. Voilà. Et c'est la seule façon euh, que j'ai, moi, de, de pouvoir apporter un, un semblant de, comment, de connaissance, de pouvoir euh, aider les gens qui, euh, qui se posent des questions. Voilà comment je fonctionne. Alors, je vous disais que oui, effectivement, il faut un dérivatif. Moi, mon dérivatif, bah, j'en ai, euh, ai plein. Il y a la nature, euh, j'adore faire du tricot, j'adore faire de la pâtisserie, j'adore euh, bah, lire, ouais, sauf qu'avec la fibro, la lecture est un peu compliquée. D'où le fait que j'écris, c'est plus simple. Mais blague à part, c'est euh, la vérité et euh, donc je décompresse comme ça mais ça aurait été génial si pendant que je décompresse du fait que j'ai l'esprit qui s'arrête de m'envoyer mille euh, mille images et tout euh, je suis là en train de faire ce que j'ai à faire bah ouais mais j'ai des messages qui passent les messages qui passent. Et on me dit, et, et, et j'entends, il bah, faut que tu fasses ça. Il faut que tu fasses ça. Il faut que tu dises ça. Va chercher là. Ouais, moi, dans le fond, euh, quand il s'agit euh, de connaissances, apprentissage de savoir, bah, je fais. Hein. Je finis ce que j'ai à faire et puis, euh, bah, je me lance. Voilà. Je suis comme ça. Je fonctionne comme ça. Alors, euh, je voulais vous demander pardon pour euh, toutes les vidéos que j'aurais pu faire qui soient un peu agressives, mais euh, il faut vous dire que je suis quelqu'un d'impulsif. C'est-à-dire que quand quelque chose me dérange ou me choque, je le dis. Voilà. Quitte à le regretter après, ou quitte à me dire, ouais, faire de l'autocritique. C'est bien aussi. Mais voilà, ça me... Ça me dérange et, et je, je suis une impulsive, une passionnée et, et j'ai besoin de le dire et j'ai besoin, voilà, j'ai besoin d'en parler. Euh, ça m'a valu des soucis. Et je pense que c'est pas fini, ça va m'en valoir encore. Oh, il y a de fortes chances. Maintenant, euh, on est en 2020. J'ai toujours les mêmes objectifs. Hein. Aider les, les gens à ouvrir leur esprit euh, Je ne vais pas prendre un marteau et un burin Ça ne servirait à rien hein, Sauf à les envoyer à l'hôpital Et ça, la police, elle s'en charge très bien Donc je ne vais pas faire ça Je vais continuer euh, dans mes lancées. Donc euh, les vidéos Je vais continuer à faire des livres Même si ça n'intéresse pas grand monde Au moins, ben, j'aurais dit ce que je pense Et, et surtout ce que je sais parce que c'est quand même, ça fera une sorte d'héritage pour la prochaine génération. Et euh, voilà, je, je vais continuer. Donc, euh, pour information, je suis Maria, j'habite du côté de Nice. Et je, je mets un point sur ce qui me dérange. Certains me diront que je fais de la résistance. Ouais je fais peut-être de la résistance. Alors si faire de la résistance, c'est essayer de trouver la vérité et euh, d'essayer de comprendre ce monde mensonger, oui, je fais de la résistance. J'essaye de comprendre, pour informer et pour, euh, pour faire ce que j'ai à faire. Parce que je suis persuadée que si aujourd'hui je ne peux pas travailler, si j'ai euh, cette fibre euh, qui ne veut pas me lâcher, c'est parce que, quelque part, euh, je dois stopper d'un côté pour faire un travail beaucoup plus important. Ce n'est pas un travail physique. Ce n'est pas un travail qui me rapporte de l'argent. Non. C'est un, un travail d'enseignement, de partage, de connaissances. Voilà, tout simplement. Je suis là juste pour ça. Euh, alors... Euh, pour finir, quelle est mon idée sur l'année 2020? Alors pour moi, l'année 2020, alors à vous dire je ne suis ni voyante, ni rien du tout. L'année 2020, pour moi, ça va être une année qui va m'apprendre la patience. Parce que j'ai réalisé qu'en 2020, il y a plein de choses qui vont se passer. Plein de choses. Il y a plein de vérités qui vont voir le jour, ça a commencé déjà en 19, 2019, ça va continuer, il y a plein de vérités qui vont voir le jour, et moi, de mon côté, j'ai plein de projets qui vont aboutir. Sauf, comme je suis une impatiente, je voudrais qu'ils aboutissent tout de suite, tout de suite, là, maintenant. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut être patient. Il faut être patient hier c'est le mot c'est le mot qu'on m'a envoyé que mon moi supérieure m'a envoyé à chaque fois que je me prenais la tête sur quelque chose pour un projet euh, qui n'avait pas de réponse pour euh, n'importe il me disait sois patiente sois patiente apprends la patience. Ça va venir en son temps. Sois patiente. Donc voilà. Cette année, je pense qu'elle sera bonne pour beaucoup de monde. Beaucoup d'entre nous. Mais il faut être patient. Voilà. Il faut être conscient. Il faut avoir l'esprit ouvert. Il faut être conscient de ce qui se passe. Que... Vous restiez dans la matrice ou pas Quoique j'ai vu une vidéo de Rock soccer tout à l'heure qui me dit que de toute façon, acteur de la matrice, c'est quasiment impossible. On peut, euh, on peut euh, trouver la lumière, la vraie, celle qui fait mal. Oui, parce qu'en fait, au final. On, on nous dit, la lumière euh, est douce. Euh, ah bah ouais, la lumière, elle est douce. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est celle qui vous dit, t'inquiète pas, tout va aller bien, ça se passe bien, il n'y a pas de soucis. La vraie lumière, c'est la lumière du savoir. C'est la lumière, euh, c'est pas la lumière du mensonge. C'est la lumière de l'apprentissage. C'est la lumière qui vous pousse à aller au fond de vous, <coughs> faire du nettoyage. Et revenir propre et vous dire voilà j'ai fait du nettoyage aujourd'hui je sais où j'en suis aujourd'hui je sais qui je suis et aujourd'hui je peux me permettre d'aider les autres le du nettoyage j'en ai fait j'en ah, ouais, ai, ai fait et j'en fais tous les jours parce que c'est un peu comme la poussière voyez-vous vous faites la poussière aujourd'hui et ben, demain, même si il euh, y en a moins, il y en aura toujours un peu. Donc, il faut nettoyer. Parce que nous sommes dans un système qui nous envoie de la poussière tout le temps. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Sans arrêt. Et si vous ne faites pas le tri et si vous ne nettoyez pas la poussière qui vous envoie, ben, elle va vite vous cacher la lumière. Donc, il faut... ah Même si ça ne fait, ça fait pas de bien, hein. c'est c'est pas agréable, c'est même franchement désagréable et, et pas drôle du tout. Mais il faut, il faut parce qu'on ne peut pas retrouver euh, sa souveraineté si au fond de nous on a encore des doutes, si on a encore des vieilles croyances, si on a encore la peur. On ne peut pas. On peut pas parce que ça va nous empêcher, c'est des barrières c'est des barrières qui nous empêcheront d'aller de l'avant. Et si on veut aller de l'avant, il faut nettoyer tout ça. Il faut nettoyer tout ça. Et ça, au quotidien, vous ne nettoyez pas aujourd'hui pour vous dire ça y est, c'est bon, je suis propre, euh, tout va bien. Non, non. Parce que dans le système dans lequel on est, on vous envoie tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bas de la poussière. Et vous, bah, même si vous nettoyez qu'une fois par jour, il faut faut nettoyer, il faut chercher, faut, il faut comprendre, il faut apprendre. N'hésitez pas. N'hésitez pas, accordez-vous un, un moment et allez voir. Allez comprendre, allez chercher. Allez savoir pourquoi est-ce qu'on vous dit ça plutôt qu'autre chose. Allez savoir pourquoi est-ce qu'on vous met devant des yeux des choses qui n'ont pas trop d'intérêt et qu'à côté de ça, les choses qui sont vraiment intéressantes, on ne les dit pas. Allez savoir. Allez chercher. Ça prend pas longtemps. Accordez-vous, je sais pas moi, une heure par jour. Et cherchez. Bon je vous conseillerais de prendre un antidouleur à côté. Hein. Ouais. Moi le CBD fonctionne bien. Sans pub, hein. Sans pub, hein. franchement. Ça fonctionne bien. Et je. Et voilà. Donc, pour l'année 2020, c'est une, une bonne année. Je pense que c'est une bonne année, même si euh, il, il va y encore y avoir euh, des choses terribles. Parce que c'est le but. Donc, il va y avoir des choses terribles, mais il va y avoir des choses très bonnes aussi. Il va y avoir des, des divulgations, il va y avoir des... Des gens qui vont, qui vont éveiller leur esprit, les gens qui vont ouvrir leurs yeux et qui vont voir que les choses ne fonctionnent pas. Et il y en a même qui arriveront à déchirer la matrice, quoi qu'on en dise. Il y en a qui ont déjà réussi et d'autres qui réussiront. Il y en a qui ont trouvé la vraie lumière et d'autres qui réussiront. Et cela aideront les autres. Aide, partage, amour, lumière. Voilà. Bon, je crois que vous me connaissez mieux maintenant que vous savez qui je suis. Même si je ne suis pas quelqu'un de, de connu, de quelqu'un qui, euh, qui passe à la télé, à la radio, j'en fiche. C'est pas le but. Mon but à moi, c'est de rester euh, tel que je suis, tel que le créateur m'a fait et de partager avec vous ce que je peux savoir, ce, ce que je peux ressentir et vous aider, vous donner la main et vous aider de façon à ce qu'on aille ensemble, qu'on fasse un, chemin, un bout de chemin ensemble. Vers la vraie lumière, vers la vérité, vers la source divine et le créateur. Voilà. C'était ma petite vidéo. C'était moi. Qui suis-je? Moi. Et puis en attendant une nouvelle vidéo. Avec son news. Je sais pas. En fait, je ne vous dis pas, je ne sais pas, parce que je peux pas vous dire, vu que moi-même, je ne sais encore pas ce qui va se passer. Donc, je, je vous souhaite une très bonne journée. On est le vendredi 23, ouais, pas. Ouais. Je vous souhaite une très bonne journée. Et puis, euh, d'ici une nouvelle vidéo, bah, portez-vous bien. Prenez soin de vous. Et gardez l'esprit ouvert. Bye bye.